Voici un petit truc permettant de séparer facilement son écran en deux pour assister à un cours en même temps que l'on prend des notes. On voit ici que j'ai une fenêtre dans laquelle on a la vidéo dans laquelle mon enseignant parle et que derrière j'ai ma fenêtre de OneNote pour prendre des notes. Si je veux diviser rapidement ma fenêtre en deux, il suffit de prendre une des deux fenêtres, la prendre et la glisser jusque sur le côté de l'écran. Il y aura une petite animation. À ce moment, on lâche la souris. Windows nous demandera à ce moment-là quelle autre application on veut mettre sur l'autre moitié. J'ai juste à sélectionner ma présentation d'enseignant. Et on voit que j'ai ma présentation d'enseignant et en même temps ma fenêtre pour prendre des notes. Alors, je peux prendre facilement des notes en même temps que je regarde mon enseignant.